Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Blender. Nous allons voir comment utiliser le fichier 3D qui contient donc la fusée de la june. Donc pour cela, il va falloir télécharger le fichier. Nous allons nous rendre à l'adresse forummonet librefr Je mettrai l'adresse en bas de la vidéo. Et nous allons cliquer ici sur le petit fichier ZIP. Je clique dessus, j'enregistre le fichier. On va maintenant ouvrir... Le dossier et on va dézipper tout ça donc pour cela je double clique Hop, et je fais extraire on va tout extraire sur le bureau voilà on peut maintenant tout fermer on va se rendre sur le bureau et on va double cliquer sur ce fichier là qui s'appelle 3d fusée 2 je double clique Pardon. moi j'ai installé la version euh, J'ai la version 2.79, voilà. Alors lorsque vous aurez le, le fichier, en principe c'est l'objet fusée haut qui est sélectionné. Alors si c'est pas le cas, il suffit juste de cliquer dessus. Et à ce moment-là, vous allez tout de suite pouvoir, en appuyant sur R, faire une rotation de la fusée. Et si je rappuie sur R, on va pouvoir, en déplaçant bien sûr euh, la souris, on va pouvoir... Faire une rotation selon les trois axes X, Y et Z. Et ainsi placer la, la fusée comme on le souhaite. On peut la placer comme ceci. Voilà. Si j'appuie si sur S, je fais un scale. C'est-à-dire que je vais agrandir ma fusée. Voilà, on va mettre ça, c'est pas mal. Par contre, bon, là on voit qu'il y a une petite erreur. C'est-à-dire que la fusée passe à travers notre notre image de fond. Donc on va déplacer notre image de fond. Donc, Pour cela, je vais la sélectionner en cliquant sur cet objet. Je vais faire apparaître la fenêtre ici avec euh, les localisations en x, en y et en z de notre objet, et on va changer la position en y de fond, du fond. Donc je vais cliquer glisser de façon à projeter notre image de fond vers l'arrière, et je vais l'agrandir la, en, en faisant un scale. Donc pour cela je vais euh, euh, je vais cliquer glisser de façon à modifier tous ces paramètres là. Je vais mettre par exemple 15. J'appuie sur entrée Alors Pour aller un tout petit peu plus loin, j'aurais pu juste appuyer sur S de façon à faire un scale. Voilà. Donc ceci étant fait, on va pouvoir maintenant tout simplement faire un rendu en cliquant là-dessus ou en allant dans Render, Render image, et le raccourci on voit que c'est f12. Donc plusieurs possibilités. Je vais diminuer ici les dimensions de façon à ce que le rendu soit un peu plus rapide. Et je vais tout de suite appuyer donc sur f12. Alors il y a deux images qui sont rendues, une image avec la fusée, une image avec la flamme, et la flamme a été retravaillée pour avoir un petit efflet de halo. Une fois que ceci est fait, on va dans images, et on enregistre notre image, save as Image, et on va l'enregistrer sur le bureau fusée euh, 2019 par exemple. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.